Salut à, Salut à tous, tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo exceptionnelle en duo avec Laetitia. Ouais, Salut Je suis Laetitia. contente, Jelly, ça faisait longtemps Je suis ravi de te retrouver. Mm -hmm. Je t'emmène bosser au Transport Préma aujourd'hui. Ouais, en Ile-de-France. En région parisienne, ils sont 600 dans cette entreprise. On avait déjà fait des vidéos spécialisées dans le transport routier. On va faire un nouveau challenge aujourd'hui, oh Laetitia. Là là. Convoi VS Pulvé. Oh, okay. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc je pars de zéro. <rire> boule, boule, calma oh là Tu là, choisis ton allez, camion Allez, oh t'as gagné la pulvée. La pulvée Et moi je pars en convoi. Oh là là, j'ai peur. Bonne tournée bon. à toi. Ouais. Et on débriefe. Tout à l'heure. Au retour. <rire> Allez, tout. salut. Ciao. Bon je cherche le propriétaire du camion. Laetitia Déborah, c'est ça Oui. Bon enchantée Enchantée Alors, il paraît qu'on part en tournée ensemble C'est ça. Bah d'ailleurs euh, je vais te donner ta veste. Ouais. Et puis tu vas prendre le volant, tu vas commencer Ah ouais, carrément Ah bah oui on Attends, je suis impressionnée hein. Salut Jérémy Salut Jérémy. Bon, j'ai les clés du camion bah, on y va alors. C'est parti On est parti c'est moi qui conduis, c'est toi. Oh là là <rire> Ouh, ça réside <rugit. rire> C'est de sorcier. Ouais, c'est impressionnant. Et on a combien de mètres derrière On est à 28,50 mètres. Bon, moi, je vais te laisser le volant quand même Jérémy. C'est peut-être préférable. Moi bon, je te laisse la place parce que franchement c'est trop impressionnant. Là on va à la caserne de gendarmerie de Melun. Chercher quoi Chercher une 954 de démolition. C'est quoi Une pelleteuse Une pelle ouais, de démolition. D'accord. Comment m'emmènes nous Déborah euh, Là, à Nemours dans le 77. Alors pulvé ça veut dire quoi euh, Pulver c'est pulvérulent. En fait c'est tout ce qui est poudre. Toi, c'est la poudre, ouais. donc, euh, sable... sable, ciment, enfin euh, des poudres en tout genre, en fait. C'est impressionnant de voir une jeune femme comme toi euh, qui conduit un si gros engin. Comment ça t'est venu au départ l'envie d'être euh, conductrice euh, poids lourd, enfin. J'ai un papa qui est passionné par les voitures. Bah donc j'ai commencé comme ça à aimer euh, les voitures et puis euh, les camions, puis les cars, puis bah, tout, tout ce qui est engin à moteur, à moteur en fait, ça me, ça me passionne. Euh, toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job de conducteur Ça fait 15 ans. 15 ans que tu es sur la route 15 ans et que du convoi depuis 15 ans. Ok. Depuis que j'ai mon permis, j'ai toujours tout ça. D'accord. Et dans la société préma ça fait 18 ans que je suis... Et tu faisais quoi avant du coup euh, Bah rien, j'avais 17 ans, donc euh, <rire> j'ai pas fait grand-chose avant, j'étais à l'école <rire> quoi. Et t'as eu quoi comme diplôme J'ai un CAP de chauffeur routier. CAP de chauffeur routier ouais, okay. Donc là, ça fait combien de temps que t'es chez préma Chez Prema, ça fait à peu près 4 ans. Tu t'y plais bien euh, Oui, oui, oui euh, franchement j'ai... Il n'y a rien à redire. J'ai euh, mon véhicule pas très loin euh, de mon domicile. C'est du bon matériel. Alors là, pour ça, on peut vraiment pas se plaindre. C'est des camions euh, assez intelligents, j'ai envie de dire, avec des régulateurs plutôt euh, sophistiqués. Bon, et toi, Géry, c'est comment dans ta cabine bah, Nous, ça se passe bien ici dans la cabine, tu vois, Laetitia. On est sur la N104, donc la francilienne. Et on va du côté de Melun. C'est ça. Euh... Qu'est-ce qui te plaît, toi, chez Préma ah, C'est toujours une entreprise familiale. Ouais. Tout le monde se connaît. Quoi. Tout le monde se connaît. Euh, la direction descend, nous dit bonjour dans la cour. On n'est pas un numéro. quoi. Ah, vous êtes 600 quand même. Euh, ouais, bien, ouais. avec très, la société Présame. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais euh, ouais, ils descendent et on vient de dire bonjour. On demande le matériel, comment il est. Si ça se passe bien, si on n'a pas de problème avec les ensembles. Euh. Bon Et toi, tu travailles en équipe quand même, non Parce que je vois qu'il y a des voitures pilotes. Ouais, euh... moi j'ai ouais, deux voitures pilotes tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À queue, à vide, j'en ai qu'une. Ok. Mais alors c'est toi qui charge les pelles derrière là Avec la société qu'on travaille le plus souvent, euh, c'est nous qui chargeons, c'est nous qui vidons. Donc faut des muscles un peu non Jérémy C'est lourd, c'est physique comme métier Oui, il y a pas mal de cales de bois après. Euh, des cales de bois, des à porter. cales de bois à porter, ça dépend des machines qu'on fait. Dès là, tout à l'heure quand on va charger l'autre, il faudra qu'on élargisse remorque. Donc on a okay. des planches à déplacer, euh, un peu de tout Les à chaînes. Bouger. Ouais, les chaînes, bah, les arrimages, les arrimages et tout. C'est un peu ta deuxième maison ici, je vois. Du lundi au vendredi. Ah tu rentres pas chez toi te pas tu, ah oui, ouais, ouais, euh, tu dors ici. Ah oui je vois la couette et tout. Tu dors ici okay. Ma couette, le frigo, la, le micro-ondes. Euh... Et il y a la télé Elle est là, de toi. Ah oui télé, oh, micro-ondes. Et puis t'as la clim pour la pour la clim de nuit pour l'été. Moi bon, chez toi Laetitia, comment ça se passe Bah nous ici on est très bien. Hein. On est au cool T'as ton petit sac là devant, euh, ton petit sambon, euh, voilà, c'est euh... mon. c'est mon petit.. C'est ton bureau mon petit chez moi plutôt ouais, que le bureau. Oui, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, parce que j'ai ce qu'il faut pour dormir, j'ai mon petit micro-ondes, mon ah. petit aspirateur. Et tu découches souvent Moi, non, le moins possible, parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Enfin, pour ma vie, pour mon quotidien, ce n'est pas, pas pratique. Quelle qualité il faut pour être conductrice comme toi Alors, je... Il faut aimer être seul hein, c'est ce que tu disais. Oui, il oui, enfin, faut ouais, aimer ouais. faire de la route. Il euh, faut être assez solitaire, je pense. En tout cas en pulvér, parce, bah parce que oui, on voit pas beaucoup de monde, à part chez le client, on va dire bonjour, au revoir, peut-être croiser un ou deux collègues. Mais, euh, mais ouais, moi pour ma part, je suis assez solitaire, donc ça, ça, ça concorde en fait avec, avec ce boulot, c'est en adéquation en fait, totale. T'as pas peur de la route, c'est pas quelque chose qui t'effraie Ah non, non seulement ça ne m'effraie pas, mais, mais j'adore. Puis en pulvér, euh, ce qu'il faut savoir, en pulvér plus qu'ailleurs qu'en ben ou ailleurs enfin, en tout cas moi c'est ce que je constate c'est qu'il y a une, une énorme solidarité c'est une communauté quoi les ouais et... c'est ça c'est ça partout où tu arrives euh, sur un site il va le collègue qu'il soit de la même boîte ou d'une autre boîte, hein, il va tout de, suite, tout de suite se positionner de façon à pouvoir t'aider à manœuvrer. Oh, ouais, ou, il y en a même qui vont t'aider à monter tes tuyaux et tout. Enfin, c'est vraiment euh, il y a une entraide. Ouais, vraiment euh, en je j'avais jamais vu ça. Hein. Alors Laetitia, cette tournée, c'était comment Ah, c'était canon. On s'est fait un road trip entre filles, musique, trop bien. Cool alors et en toi, fait. Toi alors Géry Ah bah nous, c'était précision, concentration, taille XXL quoi. Ah donc rien à voir avec nous. Ben bah, non. C'est marrant, hein. deux camions, deux jobs, rien à voir. vraiment différent, ouais. C'est ça. Super. Pour oh, bon, cette journée avec nous, on vous offre ces coupes. Waouh wow Et c'est pas des petites hein C'est la taille du camion. Merci Déborah bah, Merci trop beaucoup cool. Jérémy, voilà. merci Déborah pour la, la découverte quotidien. de votre quotidien. On a adoré nous. Ouais. Et sachez justement que chez Préma, ils recrutent des chauffeurs, des conducteurs. N'hésitez pas à postuler. Et des conductrices aussi, ah, mesdames, ouais. vous êtes les bienvenues. Et quant à nous Laetitia, on vous donne rendez-vous un prochain épisode. Et n'oubliez pas, oui. likez la, la vidéo, vidéo et abonnez-vous